J'espère que vous êtes tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une vidéo de de personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est sur le serveur PVP Faction K Faction, le meilleur serveur PVP Faction du moment les amis Vous le savez déjà tous de toute façon Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une petite vidéo mise à jour Comme vous savez à chaque semaine on essaie de travailler beaucoup sur le faction et les minages Et sur plusieurs serveurs ce week-end Ou du moins cette semaine nous avons bossé sur le serveur minage Nous avons essayé de tout mettre au point Pour l'instant il y a quand même pas mal de gens, je vois ici sur mon deuxième écran, j'ai les machines et tout, je vois qu'il y a 200 personnes environ sur le minage, plus ou moins, 180, bon voilà, vous avez compris, on arrondi Mais en gros, il y a beaucoup de gens dans le salon minage et puis je voulais vous expliquer ben, comment ça fonctionnait comment vous allez pouvoir y jouer et puis comment surtout dupliquer vos minerais et vos euh, et avoir et savoir tout ce que vous devez savoir. Donc premièrement il faut savoir qu'après que la map soit générée il y aura des panneaux ici qui vont être random tp donc ici il y aura un panneau et vous allez pouvoir euh, cliquer pour être téléporté aléatoire dans la map. Pour l'instant il l'a pas parce qu'il l'avait avant mais euh, comme vous avez... Vous allez, si vous avez été là sur le serveur, euh, le serveur laguait beaucoup parce qu'il y a des gens qui généraient des chunks là-bas puis dans d'autres ici. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de retirer le random tp temporairement pour éviter les lags. Oups, mes FPS, qu qu'est-ce Passé. et en gros quand vous arrivez vous y spawnez euh... <rire> où ce que j'étais attendez je vais retourner là bas vous spawnez où ce que vous étiez ici, vous pouvez venir du monde faction, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ou vous pouvez juste simplement euh, apporter une... moi je vous conseille juste vraiment d'apporter un stuff fer avec euh, une pioche comme ça, s'il y a un bug ou quoi il n'y a pas de problème, vous n'avez vous pas de problème, vous n'êtes pas, problème, vous pas à être remboursé ou quoi il n'y a pas de problème, de toute façon on ne va pas rembourser pour les problèmes comme ça, donc faites attention. Ensuite vous sautez comme ça, il n'y a pas de dégâts de shit, donc vous sautez, vous décidez de vous éloigner un peu donc, attends, on va juste se mettre en game mode on va genre voler un peu plus loin euh, pour que je puisse vous, euh, vous montrer un peu comment ça fonctionne parce que ici j'ai l'impression que ça a déjà été euh, miné on traverse cet océan je sais pas pourquoi il y a un gros océan ici ok par parfait on a traversé l'océan donc on est ici euh, on va descendre en ligne droite donc, euh, normalement, je vais avoir As2. Comme vous pouvez voir, quand vous êtes en full fire, vous avez As2. Et vous allez pouvoir trouver énormément de minerais. Donc, euh, laissez-moi nous euh, laissez -moi la chance de trouver quelques minerais. Donc, euh, c'est comme ça que vous allez dupliquer vos minerais. Comme ça, que vous allez trouver des buissons d'équidote, des buissons éphiline, euh, des buissons volcanites, ainsi de suite. Bon, les volcanites, ils sont extrêmement rares. Mais il y en a quand même des chances que vous en trouviez. Euh, je crois que c'est un tous les size chunks. Comme ça, c'est vraiment, vraiment euh, très peu. Mais il y en a. Donc, attendez, on est à quelle couche ici On est à 37. Oh là je ne rien trouver ici. On va descendre à la couche... Euh, genre 10, comme ça. Ici, on, on devrait commencer à trouver des trucs. Donc là, on va trouver... S'il te plaît, trouvons des buissons. Pour que je puisse montrer aux abonnés fidèles... Euh, tout ce que vous pouvez trouver. Au pire, sinon, je peux le World Edit. Mais bon, c'est pas trop le fun au World Edit, les amis. Hein, quand même. Oh, on peut voir, quelqu'un qui a déjà miné ici. On peut voir, on peut voir ça. Oh, voilà Trouver des buissons en énergite ici. Si on continue peut-être par là, il va y avoir d'autres buissons. Vous pouvez trouver énormément de trucs. Et comme vous voyez, les cobblestones ne se récupèrent pas. Donc il euh, n'y a pas d'inventaire. Euh, c'est juste les trucs que vous allez pouvoir avoir. C'est juste les trucs, euh, les minerais, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, vous allez sur le faction, vous faites slash shop, vous vendez vos minerais sur le faction. Et puis le tour sera joué. Si vous avez euh, plus envie de miner, donc attends, je vais essayer de vous trouver un buisson en épisode pour vous montrer et tout. Peut-être que peut peut la chance de trouver un volcanite, je sais pas. Mais je vais juste vous montrer qu'il y en a euh, énormément sur le mon minage, c'est vraiment la place pour dupliquer ces minerais. Vraiment, genre... Attendez, on va regarder les inventaires peut-être de quelqu'un genre. Euh, qui est riche euh, On va regarder, on va voir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire... Euh, moi, moi et tout. On va regarder. Donc, euh, Asigum, par exemple. Ok. Voilà, t'es pas très riche toi. Euh, Ika. Ok, t'es pas très riche non plus. Tabarnak, les gars, vous faites exprès ou quoi um, Clemfield. Donc Clemfield on peut voir, il y a 3 buissons d'épidote, il y a un bloc d'épidote, il y a pas mal de trucs, on peut voir. Il y a plein de gens qui se mettent hyper, hyper bien avec ça. De Eagle Freedom. On peut voir lui, de Eagle Freedom, 21 buissons XP euh, à épidote. Il se met plutôt bien. Il y a beaucoup de pioches, il y a beaucoup de blocs de fer, etc. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Vous avez aussi, si vous êtes élite, vous avez le grade euh, le slash fixer. Donc vous pouvez réparer vos, euh, vos pioches et tout dans le serveur euh, minage. Euh, par exemple, je ne sais pas s'il y a le slash fournaise. Oui, il y a le slash fournaise. Donc vous pouvez mettre tous vos minerais, tout ce qu'il y a dedans ici. Vous pouvez trouver vraiment plein de trucs intéressants. Donc moi, je vous conseille franchement de venir miner ici si vous avez envie de devenir riche. Parce que, comme je l'ai dit, vous pouvez doubler vos minerais, voire euh, même les tripler. Donc attendez un instant. Je vais essayer de voir ici. On est coincé, Nice. On est coincé dans la lave. Nice. Sapristi. Donc, voilà. Enfin, bon. Je, je n'arrive pas à trouver de buissons depuis tout. Je suis pas chanceux. Mais... Oh, il y a quelqu'un qui a déjà miné ici. Je suis pas chanceux. Mais sinon, les amis, croyez-moi. Il y a énormément de buissons. Vous pouvez demander aux joueurs qui sont sur le serveur. Il y a énormément, énormément, énormément de buissons. C'est un truc de malade. Tout ce que vous pouvez dupliquer. Quand vous avez fini de miner. Donc, j'ai fini de miner. Euh, J'en ai mort. J'ai envie d'aller sur le faction. Euh, j'ai fait slash euh, attente ». Euh, faction parce que j'ai envie d'aller sur le faction donc là je vais attendre et ça va mettre sur le faction dès que je vais être disponible donc pour l'instant voilà moi je suis admin donc ça me tp directement au truc mais si par exemple vous êtes je sais pas je vous donne un exemple tout con euh, vous êtes en, vous avez pas envie de faire la vous n'avez pas envie d'attendre dans le hub et rien faire. Vous pouvez juste éliminer, rentrer dans la ville d'attente. Et quand votre place va être prête, ben boom, vous allez être mis sur le serveur. Ou vous faites simplement juste éliminer. Vous avez le choix de ce que vous voulez. Vous pouvez aller choisir de juste éliminer. C'est comme vous le voyez. Vous pouvez aussi faire slash, oops, euh, attente, minage. Ça va vous mettre sur le minage, ça vous amène au lobby, bien entendu, pour faire une transition. Et ensuite, ça vous amène sur le minage. Donc, euh, voilà, en jeu minage, vous avez votre inventaire et tout ce que vous aviez juste avant. Sauf que, le truc qu'il faut savoir, c'est que vous retournez au spawn à chaque fois. Pour éviter euh, tout problème ou quoi, c'est vous êtes ramené au spawn. Donc, ça, il faudra que vous fassiez attention. Euh, vous n'avez pas de 7 ombres ou de trucs comme ça, si je ne me trompe pas. Ah euh, oh oui, je pense que vous pouvez 7 ombres. Uh, attendez, je sais plus exactement, j'ai oublié. Je sais vraiment pas, je saurais pas vous dire, les amis. Mais en tous les cas, vous avez compris euh, à quoi servait le, le serveur minage. Maintenant. Euh, je vais vous parler aussi euh, du serveur PvP faction. Donc, il euh, y a quelques petits trucs qui avaient des bugs dessus. Donc, euh, premièrement, on va aller sur le faction. Donc, on va faire attente euh, faction. Pourquoi pas On va faire. On est. Voilà. Il y a 33 personnes dans la file d'attente. On peut voir que la file d'attente est beaucoup moins grosse. Euh, on refait le slash login encore. Et voilà. On va aller au spawn. Donc oui, euh, j'ai en ce moment euh, sûrement la texture de la nouvelle armure euh, en volcanite renforcée. Donc, je l'ai mis sur un stuff pour vous, pouvoir vous montrer grâce à un abonné qui s'appelle Fly Design. Un truc comme ça. Je vais mettre sa chaîne dans la description si vous avez envie d'aller voir. Il fait des des vidéos et tout, mais en gros c'est lui qui a fait la texture de la Volcanite renforcée et en plus c'est lui qui m'a fait ce petit mini pack de texture là pour que je puisse vous la montrer donc en gros ça va faire une texture un peu comme ça quand vous allez l'avoir sur vous ça va faire une texture un peu stylée comme ça avec de la lave un peu qui de partout bref c'est un armure assez stylée. Cette armure là va être craftable avec des blocs de Volcanite ainsi qu'un corps de Volcanite en plein milieu de chaque pièce, ça va être une pièce assez rare, mais vous allez prendre beaucoup beaucoup beaucoup moins cher avec cette armure, vous allez prendre autant cher qu'avant en fait, Genre est-ce que vous vous souvenez avant comment les armures c'était long avant qu'il broke et que ça vous ne perdez quasiment pas de coeur. Mais ça va être avec cette armure là. Vous allez être comme ça avec cette armure là. Donc c'est plutôt intéressant. Et aussi, il euh, faut savoir que cette armure là va vous donner des effets un peu plus spéciaux si Vous allez peut-être avoir régénération ou d'autres trucs un peu plus stylés que, euh, que celle qu'en euh, canette qui a déjà maintenant. Aussi, euh, on a fait quelques petits changements. Donc au niveau des levels d'inventaire, il y avait des problèmes. Donc je crois euh, que quand vous étiez niveau 5, ça doublait les trucs, des trucs que ça ne devait pas faire. Bref, maintenant tout a été corrigé pour que ça respecte bien la grille. Euh, qu'on avait fait, et euh, maintenant quand vous êtes niveau 16, je sais qu'il y en a qui sont niveau 16 donc QCA, etc, quand vous arriviez au niveau 16, vous n'aviez pas le x5 maintenant c'est corrigé, vous avez le x5 donc ça c'est plutôt intéressant si vous êtes un joueur qui attendait que ça pour farmer quoi, c'est plutôt intéressant. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a fait comme modification cette semaine? Beaucoup de euh, modifications au niveau des lags donc le serveur lag beaucoup moins euh, tous les items maintenant, les fours sont désactivés donc tous les items maintenant, ils vont dans le slash furnace peu importe ce que vous avez les amis, vous mettez tout ça dans le slash furnace et ça va se cuire automatiquement les fours, ils sont désactivés parce qu'on on s'est rendu compte que les fours faisaient extrêmement laguer parce que beaucoup d'entre vous faisaient des farms à cannabis et ils mettaient le cannabis dedans. Et vu que ça prenait beaucoup de temps avec les fours, tu sais, le cannabis, c'était plus long qu'un minerai normal. Ça faisait laguer énormément donc on a dit, bon, garde on va faire ça plus simple et le plus, le serveur lag beaucoup moins. Bon, on est toujours à 15 15 TPS, etc. Mais c'est normal, vu qu'on a 450 euh, connectés sur le serveur. Et il faut savoir aussi qu'avant, on était à 8 euh, 8 à TPS et on a quasiment euh, doublé nos TPS. Donc, euh, c'est plutôt... un euh, intéressant et puis ça l'aide ça vraiment énormément donc euh, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine les amis le monde ménage est une grosse nouveauté on continue de travailler énormément euh, sur le serveur on continue à vous proposer des bonnes mises à jour euh, juste avant que je vous quitte je voulais vous dire aussi que les euh, clés ice Expert qcx et euh, Kero sont disponibles sur la boutique celle de flors n'est pas encore disponible elle devrait sortir au courant de la semaine les amis le temps que Floss fasse la classe et tout il est vachement occupé et je n'ai pas eu le temps moi aussi j'étais vachement occupé j'ai pas eu le temps de le contacter etc donc voilà sinon euh, laissez moi un commentaire avec votre meilleur expérience de jeu sur Cavaction, Dites-moi genre, euh, par exemple, c'était quoi votre meilleur moment sur Cavaction. Je choisirai une personne au hasard pour gagner euh, euh, mon full ruiné ici. Donc, un full, un full P4 Vulcanite ruiné. Donc, il est vraiment badass, les amis. J'espère que vous allez participer. Et puis, voilà. Sur ça, je vous aime. C'est Icons Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et un bon week-end. Ciao, ciao.